J'ai fait une dinguerie. Ouais, je sais, j'ai essayé de cacher cette dinguerie avec un masque, etc. Ça me donne un faux air de quecra. Quecra avec quelques kilos en plus, quegré. Mais le problème, c'est qu'il y a quelques jours, je regardais certaines vidéos que je sortais sur Black Ops 3 et j'ai voulu leur rendre hommage. Parce qu'à l'époque, je sortais quand même du lourd. Je dis pas qu'à l'heure actuelle, je sors des trucs nuls, il y a aussi du lourd. Mais à l'époque, franchement, c'était divertissant quand même, l'époque Black Ops 3. On kiffait bien le jeu. Du coup, j'ai voulu rendre hommage, tu vois, à cette époque en faisant quelque chose que je n'avais pas fait depuis quasiment 4 ans. A savoir raser ma barbe. Mais le truc, c'est que j'ai il fait le crâne avec quoi donc en fait le résultat n'est pas seulement déficitaire au niveau de la barbe et du visage parce que j'ai perdu 10 ans c'est que à l'heure actuelle je suis un petit peu bah, le sosie officiel de Pascal O'P quoi. Alors, non pas que lécher des trous de balles dans des hangars allongés sur une palette soit quelque chose que j'envie, hein. Pas réellement euh... mon plus grand kiff, mais voilà. Ça faisait quatre ans que j'avais pas rasé ma barbe, frère. Il y avait le One Piece dedans. C'était devenu une grosse barbe à puce comme un chien dégueulasse. Et en fait, j'étais devant la glace, comme ça. J'avais dit que je la raserais après le déconfinement. Et j'avais un plaisir sadique, tu vois. En fait, je voulais un petit peu la débroussailler. Et à chaque coup, je voyais que je que partais un peu plus en couille, tu vois. Un peu comme Britney quand elle s'est rasé le crâne. Bah, c'est mon équivalent. Et donc, tac, tac, tac. Bon, au bout d'un moment, j'ai pris la lame, j'ai tout enlevé, frère. Les poils de bit, on n'aime pas ça. Bah, écoute, on a décidé de réserver le même programme aux poils de barbe. Alors, je sais, tu vois, il y a ma mère qui, elle, était ravie. Elle aimait pas me voir, tu vois, avec une grosse barbe. Enfin, pas qu'elle m'aimait pas, mais elle me préfère comme ça. Mais le problème, c'est que ma mère, pour dire des compliments, elle est. J'ai postillonné. Elle est pas toujours super bonne, tu vois. Oh, ma mère, tu sais, elle m'a dit quoi quand elle a vu que je me suis rasé la barbe Elle m'a dit, oh, j'ai retrouvé mon fils. Ah hein Comment ça t'as retrouvé ton fils Genre, j'étais plus ton fils. C'est pareil, mes potes, ils m'ont dit, on dirait à l'époque, quand on te connaissait dans tes années lycée. Bon, bref, du coup, aujourd'hui, vous avez compris, je voulais faire un petit hommage et retourner sur Black Ops 3. L'hommage ne va pas se situer seulement au niveau de la barbe ou du gameplay, mais pour ça, on va en parler dans la vidéo. C'est parti. Down, the boogie down. Down the book. Let's go! On est sur Fringe Lane, oui. Mais qu'est-ce qui branle, lui? Mais qu'est-ce qui qu qu branle? Et mon shoot, qu'est-ce qui branle aussi? Oh, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai eu du son. Qu'est-ce que c'était bien l'époque Black Ops 3? Wouhou! Bon, je vais pas faire le marchand de nostalgie aujourd'hui. Je vais juste vous parler de certaines facts, tu vois. Moi, vous savez, ce qui me moque à l'époque Black Ops 3, c'est que vu que c'était le meilleur Call of Duty sorti depuis Black Ops 2, <rire> je fais ma petite propagande. Ce qui me manque, c'est l'insouciance qu'il y avait avec cette époque où j'étais sur Youtube T'es, je venais de faire mes débuts, j'étais comme ça, puissant, tu vois J'étais avec ma bite et mon couteau, moi je savais pas comment ça se passait encore tous ces bails J'étais pas dans un délire de faux vendre tes vidéos, faut qu'elles plaisent faut... Non, broture du lourd c'était important Mais je parle surtout niveau miniature, niveau titre et tout Ah frère, ça me manque C'est pour ça que là, cette vidéo, j'ai essayé de prendre un titre un peu négligé Un petit peu comme à l'époque, tu vois Un titre un peu bas les couilles Parce que, hé, hey, à l'époque, gros, je sortais mais n'importe quoi hein. Attends, Zach, versus Spy, Zach versus la grenouille. Quand l'élève gifle le maître Maintenant si tu mets pas euh, test du nouvel arm of the world sur modern warfare Ouah trop bien my god Je fais plus de vue gros En même temps c'est vrai que le jeu il plaisait Donc c'est plus facile quand le jeu il plaît pour les gens de regarder à peu près n'importe quoi en rapport Oh ce que tu viens de prendre baby Non c'est pas bien c'est pas bien C'est pas bien de mettre ça à des néophytes <rire> Non plus sérieusement j'aimerais bien retrouver cette petite euh, tu vois Vibe YouTube où je me permettais de mettre un peu n'importe quoi en titre Et où je savais que le contenu allait quand même plaire parce qu'il était lourd Et où il allait surtout être regardé Où j'avais pas besoin de prendre mes notions d'école de commerce de merde Que j'ai payé 10 000 balles l'année pour que ça vous plaise Alors je sais que là il y aura des frérots Parce que parmi vous il y a également des frérots qui vont me dire Et moi Zach, je te regarde Ah l'armure cinétique baby qui permet de mettre un terme, je suis à 5 points du hater. Je vous jure que je me suis échauffé pour jouer, j'ai pas eu de hater. Là, j'ai la pression. J'ai envie d'avoir hater raps là en vidéo. Hater raps, hater raps, s'il vous plaît. Petit hater raps, ce serait beau. Ce serait le plus bel hommage que je puisse faire à ce jeu. L'époque où je carchonnais des gens comme ça là en classé, c'était beau, tu vois. Maintenant, quand je joue en classé, faut... on va dire que c'est pas sur Modern Warfare que je vais, kif... je vais autant kiffer, tu vois. Même s'il est très très bien. Petit hater, let's go baby. 5 points des raps, 5 points des raps, 5 points des raps. Bon, ça arrive. Ça arrive, vous-même, vous savez, tu connais les bails. Hop là, Convoyeur Raps les amis <rire> Bon j'ai fait également un autre, euh, Une autre dédicace voyez vous à l'époque Black Ops 3 mais cette fois elle considère un autre truc Regardez moi ce graphique vous savez ce que c'est C'est la première fois depuis l'époque Black Ops 3 que je stream Tous les jours pendant un mois Et je fais de tout les gars tout Oula Radio Street, Football Manager, Pokémon Bon je vais vous faire bien sûr Tu vois un petit instant propagande C'est l'instant propagande je suis obligé de faire un petit peu de propagande sur ma propre chaîne sinon c'est qui qui va vous dire de venir voir mes streams Et en dehors de ça j'ai du coup relancé un truc que vous aimiez bien à l'époque, c'est la chaîne replay. Du coup, en ce moment, sur la chaîne replay sont postés tout ce que je fais euh, en stream. Et du coup, vous avez. Euh, J'ai fait Pokémon et moi, Pokémon Platine, Pokémon Soul Silver. J'ai fait. Mais c'est quoi ce lobby Il est trop bien oh le, oh le lobby des rois Oh le lobby des rois Je suis en Attends, mais vous savez Implacable, c'est série de 20, ça, non Implacable, c'est série de 20, je crois Je suis en 23-0, Implacable, c'est série de 20, les amis Oh, si on peut péter une nucléaire, t'imagines Oh, une nucléaire euh, 4 ans plus tard, ce serait énorme Mais bon, c'est bientôt la fin de la game. Donc, il faudrait que je fasse 10 kills. Alors, attends, 10 kills tout de suite alarme je me suis porté la Oh, une nucléaire, 4 euh, ans plus tard, ce serait énorme. Donc, non, plus sérieusement, en ce moment, je stream beaucoup. Je stream toutes les après, n'hésitez pas à venir. Et puis voilà, la chaîne replay est relancée. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aller voir des choses. Mon dieu. Vous, vous voyez pas comment j'ai eu peur là, à l'instant. Allez, remettre au toi là Putain, là, je vais passer par derrière. Derrière, c'est le chemin des rois. Le petit prince, le petit poussé, regardez-moi ça! Le petit pousset, monsieur! Le petit pousset Le petit prince! L'entrée des artistes! Hop là, plat, là, hop là. <rire> 32, 32, 32, 30 à <rire> 2! 30 à 2! 30 à 2! Bon, oh, c'était une grosse, grosse game, ça! Ça me fait plaisir! Quand on se meilleur. Eh oui, quand on se frotte au meilleur, faut assurer. C'est quoi ces phrases <rire> C'est quoi ces punchlines là déjà Mother is a fuck you bitch. Punchline de gamer, <rire> ça me parle moi. Ouais. Donc attends, tu vas me dire qu'à l'époque j'ai mis des centaines d'euros dans le marché noir pour avoir des punchlines aussi nazes. Regardez-moi ce LGBT que j'ai là No offense. No offense. Je veux la monétisation. Je veux pouvoir continuer mon, mon vidéo. Mon vidéo, je sais plus quoi dire, je voulais dire mon travail de vidéaste. On est sur une nouvelle map, on est resté dans le même lobby. Bon malheureusement c'est la même mais version jour. Bon, faut pas m'en vouloir. Pour hein. revenir à ce que je disais au niveau des titres. Je vais essayer dans les semaines qui arrivent, d'accord De mettre des titres plus basiques, plus propres à mes vidéos. Et de vraiment focus, plus qu'avant encore, parce que je vais pas dire qu'avant ce n'est pas le cas, sur la qualité du contenu et sur des titres... Pas trop putaclic, tu vois, pas, tu vois, parce que par exemple ma vidéo MW3 que j'ai sorti récemment, j'en suis fier, franchement j'en suis content, je trouve que le format était cool, j'ai tenté de rafraîchir un format que je fais déjà depuis 4 ans, bon bien sûr ça va pas, hey, le live gameplay plus les vannes c'est pas fini, hein. tant que vous aurez pas marre de moi, moi je serai là pour vous en fournir, tu vois, mais je tente des choses et je suis content de voir que vous étiez content, mais tu vois, pour quand je sors un truc comme ça, ça me fait chier de devoir mettre un titre un peu bidon, les hackers, je sais pas quoi, parce que je sais que ça va faire des vues, donc vous avez ma parole, je vais tenter, je suis content de voir que vous étiez content, et puis si ça marche pas, bah, ah, tant pis, on reviendra quand même en 46 Les hackers of the world, tête de con, de merde Oh, oh non J'ai grid Bon, j'espère que pour vous le, que, que le confinement se passe bien. J'espère que ça va. Putain, déjà 50 jours, mon frère. Ça passe vite, hein. Mais en même temps, on se crée tous des vocations. Il hein. y en a qui finissent célibataires, il y en a qui tentent des trucs, et puis il y a moi. Il y a moi qui suis en train de partir totalement en couille. En fait, je dois déménager à Lyon. Mais là, à l'heure actuelle, vous savez, je suis en train de faire quoi Je suis en train de préparer quelque chose que je... qui, est, qui est dans ma tête depuis un moment. Et je vous jure, les gars, que je suis en train d'y penser. Je suis en train de me renseigner pour faire mon PVT en, en Corée du Sud au Japon. c'est quoi le PVT C'est le permis vacances-travail. C'est en gros une sorte de visa qui te permet d'aller vivre là-bas, non Bon, en ce moment, avec le coronavirus, tu... Oh là là <rire> En ce moment, avec le coronavirus, Oh, j'ai pas de mon armure Bon, en ce moment, avec le coronavirus, tu te doutes bien que ça risque d'être un peu plus compliqué de l'obtenir. Mais je suis en train de les enculer, c'est grave Attends... Mais une sensation qu'on connaît déjà depuis longtemps, mon Dieu ah <rire> oh, mais pour avoir ça en plus Pour avoir un, des streaks en plus dans ce, En match à mort c'est beaucoup plus dur hein. Oh je suis en train vraiment de les baiser Qu'est-ce que je suis en train de les éclater on va, on va camper vite fait On va camper vite fait tout simplement parce que je sais qu'ils sont dans la maison à ma gauche Oh merde Hop là, hater Et là tu fais ça <rire> Oh les lobbies croustillants Oh les lobbies croustillants oh les lobbies croustillants, oh mon dieu, mais j'espère que vous kiffez, moi je kiffe, regardez, j'adore mettre la bite dans la gorge des hommes ma, ma, ma, ma caméra a bientôt plus de batterie, donc à tout moment elle s'éteint et c'est finish en gameplay only, hein, je vous le dis. Hop là, let's go, super, on à leur casser le HUC. Oh là là là là là là, mon dieu! Donc, ouais, je suis en train de me renseigner pour faire mon PVT et aller vivre en Asie. Et en fait, je suis en train de renseigner parce que c'est un kiff, c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps. Je, quand je suis allé en Corée, j'avais vraiment kiffé. Et je me dis qu'aller vivre là-bas, ce serait lourd. Parce que déjà, je suis jeune, c'est une expérience à faire, tu vois, d'aller vivre là-bas. Euh, ça me permettrait de pouvoir faire des vidéos là-bas, tu vois, de, de encore vous faire découvrir des trucs, de tenter des nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes. Moi, une vraie expérience de vie. Parce que j'ai la chance de faire un métier qui n'est pas, euh, qui marche que sur Internet, quoi, tu vois. Genre, je peux être à partout dans le monde tant que j'ai une connexion c'est bon. Tu vois. Et donc du coup je vais me renseigner là parce que le seul truc qui me retient c'est qu'en France à l'heure actuelle euh, Moi il y a une partie de mes revenus, bon je suis euh, franc avec vous hein, qui était corrélée aux émissions que je faisais Zach en Roue libre et compagnie, Zach est grassement payé Et donc du coup je suis en train de voir maintenant que j'ai repris le stream etc pour la faire en ligne chez moi Donc certes ce sera moins sexy mais si pendant un an je peux faire ça chez moi et que ça me permet de vivre à l'étranger Bah je suis sûr que ce serait quand même cool même si c'est moins quali en termes de production et euh, derrière je suis en train de voir et je voulais savoir si honnêtement euh, euh, si ça vous dérangerait si je posais par exemple tu sais si je faisais des accords si je posais la la la la Oh là là là, là ce qu'elle triple mon dessus. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop ce que je suis en train de leur mettre, c'est grave. Si ça vous dérangeait si je posais euh, du coup les, les VOD sur ma chaîne YouTube ici, oui. euh, qui n'est pas prévu à cet effet de base, mais qui me permettrait en gros si elles font des vues, parce que. D'accord, en libre, quand c'est posté sur YouTube, ça fait pas des vues parce que c'est sur le YouTube de le stream, ça fait des vues parce que euh, c'est une émission qui est là depuis bientôt deux ans et qui a sa, qui a sa commu, tu vois. Et, et, et donc du coup, je me dis si via. Euh, oh là là là là, si via le fait de reposter moi-même, tu vois, la VOD sur ma chaîne, je compense ma petite perte de revenus et ça me permet d'aller vivre à l'étranger et pas spécialement à Paris ou en France bah pourquoi pas, pourquoi pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez ça vous dérange du coup si une fois par semaine en plus des Best of Radio Street il y a également la VOD complète de en au libre, tu vois, donc le petit 1h30, 2h que ça durerait et moi je verrais pour organiser ça en ligne et, et faire en sorte que ça ait toujours lieu et puis, et puis, et puis voilà Un Petit double, il y en a dans mon dos Info sûr que c'est là, non il n'y a personne parce que mon allié a spawn Bon bah on est bien, bah j'adore la vibe de cette vidéo Sérieusement j'ai l'impression de l'avoir sortie il y a 4 ans, c'est incroyable Je voulais vraiment donner une vibe dans cette vidéo Qui ressemble un petit peu à ce que je sortais à l'époque Black Ops 3 Bah je pense honnêtement qu'on l'a avec un gros gameplay 46-4, c'est... Oh merde Hop là Je connais les spawns monsieur Oh merde! Mon shoot de merde! Le shoot catastrophique du Zac On active l'armure ou pas? Bien sûr qu'on l'active. Je l'ai activé, j'ai été. Je l'ai surcoté, je l'ai surestimé monsieur! Je n'en ai même pas eu besoin! Regardez-moi ce shoot! Regardez, regardez le shoot que je vais lui mettre là! Okay. Allez viens! Viens! Viens petit! Oh merde, il y a son pote! Ah, il y a son cousin là, à gauche, vous l'avez vu? Il est à droite, du coup, là maintenant. Regarde, ah, hop, et là tu lui fais. Hop, passement de job roulette ouais. Hop là. Et on va finir la game. Gentiment oh, 54-6, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, laisse-moi faire mon intro 54-6 les amis, c'était encore meilleur que le premier gameplay. Bon et ben, voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Euh, voilà, j'ai essayé de parler un petit peu de tout ce que je ressens, de tout ce qu'il y a en ce moment. Mettez un petit pouce bleu si, vous savez, si ça vous a plu. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine les frères, bisous.